Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons s'il vous plaît, nous allons lire un psaume nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 117 psaume chapitre 117 nous lisons la parole du Seigneur psaume chapitre 117 nous lisons la parole du Seigneur <coughs> Louez l'éternel vous toutes les nations célébrez-le vous tous les peuples Car sa bonté pour nous est grande Et sa fidélité dure à toujours Louez l'éternel Amen. Amen Car ta bonté Vaut mieux que la vie Car ta bonté Saint nom notre Père, pour ce que toi tu es toujours pour nos nous, Père. Nous l'avons chanté, tu nous as jamais abandonnés, ne fût-ce qu'un jour, mais tu as été toujours présent. Toujours présent mon sauveur pour conduire le troupeau de ton pâturage. Que ta main bénie conduit encore jusqu'à ce jour. Oh Dieu, s'il y a eu un fidèle, tu l'es mon sauveur. Ton nom est vraiment fidèle. Tu les portes vraiment à propos, mon sauveur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, oh notre Dieu, parce que tu nous façonnes vraiment à ton image, à toi, pour que nous soyons réellement comme toi, tu es, Père. Merci encore pour ta fidélité à notre endroit et ta bonté, Père, tu vis Dieu, ta miséricorde, Père. Tu nous soutiens, tu nous fortifies, c'est vrai. Tu demeures, et m'a fait de ta parole à toi, comme Toi tu l'as déjà dit dans ta parole, nous, nous accrochons davantage à toi pour être aussi éclairés par toi, Père. Nous avons vraiment trouvé une grâce, c'est vraiment un privilège. Inestimable, mon bien Seigneur, de t'avoir toi, le Dieu très haut, dans ces dans bas monde, des hommes, aimé Père Saint, au Dieu, d'être conduit par toi. Merci, parce que tu l'as dit que tu es les bons bergers, et tu le demeures toujours aussi, bien aimé Père Saint. Nous en sommes aussi convaincus, Père. Oui, tu es merveilleux, Père Saint-Dieu. Merci encore de ce moment béni que tu nous offres la grâce de pouvoir réellement nous retrouver, Père oh Dieu, en ayant la joie de voir réellement aussi voir combien tu es présent au travers des chants et des cantiques, mon où nos cœurs sont transportés, Seigneur, vers toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu, pour t'estimer cet amour que nous avons toujours à ton endroit, Père. Pardonne-nous. Nos péchés, nos iniquités, nos manquements, Père, ce que nous ayons pu regarder, qui n'a pas été à ta gloire, Dieu, ce que nous avons pu entendre ce qui n'a pas été bon pour toi, bénémoine, Père Saint-Dieu. vérifier, sanctifier encore davantage, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Que ton nom soit béni. Merci pour chaque antique. Merci aussi pour les psaumes. Merci aussi pour tout ce que tu fais pour ton peuple encore, bénémoine, Père Dieu. Et ceux qui sont aussi au loin comme au presse, qui sont en connexion aussi, bénémoine, Père Saint, qui soient aussi bénis. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir être dans sa maison et de pouvoir aussi chanter les chants des Sion comme Ézéchias pouvait le dire. Oui, c'est vrai, les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent ô éternel. Nous sommes appelés à pouvoir louer celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aussi guéris. C'est lui qui nous a aussi retabli, C'est lui qui nous a délivrés et qui continue d'agir encore parmi nous. Nous lui sommes vraiment reconnaissants encore pour ce soir. Que Dieu bénisse tous nos frères et soeurs qui sont en connexion et aussi dans différents endroits, différents pays aussi, hein, qui aussi sont en communion avec nous en, en ces lieux et même ici aussi, dans le pays dans lequel nous nous trouvons aussi. Que le Seigneur bénisse aussi tous nos frères et sœurs. Nous le remercions pour tout le travail qu'il fait dans tout un chacun de ceux qui l'aiment aussi, qui s'accrochent aussi à lui de tout leur cœur. Nous avons certainement la certitude que le Seigneur travaille et agit et accomplit aussi de merveilles dans la vie de tout un chacun. Nous le remercions de ce qu'il nous a vraiment permis de traverser l'année passée et d'être maintenant dans une nouvelle année. Où nous avons réellement aussi dans notre cœur cette, cette détermination de pouvoir réellement aussi lui plaire et le, et, et, et, et, et le servir selon donc sa pleine volonté. J'ai eu à pouvoir entendre aussi les témoignages, c'est notre sœur et c'est Carole que je puis avoir aussi au téléphone avec notre frère Yvon hier. Et c'est vrai que ça faisait tellement longtemps qu'ils avaient aussi les désirs. Je pense que je, à pouvoir vous en parler ici aussi, euh, ce qui est qu à pouvoir permettre qu'on puisse aussi être en communication téléphonique aussi. Ce que la sœur, euh, j'aurais là exprimé aussi ses désirs aussi parce que ici, euh, la plupart de frères et sœurs peuvent avoir l'occasion de venir dans mon bureau et parler aussi avec moi. Mais elle, comme elle est loin, elle n'a pas cette possibilité-là aussi de pouvoir aussi me parler aussi. Alors c'est comme ça que qu'ils avaient aussi envisagé que je puisse aussi avoir un jour où je peux aussi leur parler aussi, leur donner du temps aussi. Et je remercie les seigneurs parce que quand je me suis connecté puisqu'ils voulaient réellement que parce qu'ils veulent aussi se voir aussi en vidéo, ça ah, m'a touché. J'ai vu la joie de ma soeur et elle était tellement joyeuse, mon frère, elle était tellement tous les deux dans la joie. J'ai dit que Dieu bénisse mon frère et ma soeur et et ça vous touche aussi de voir le mot que les gens portent aussi dans leur cœur et, et avec cette, cette allégresse, ils sont si loin au Canada et pendant que nous sommes 20 heures ici là-bas, c'est après midi et les changements des heures effectivement et aussi ils sont dans des heures assez compliquées mais ils se lèvent tôt que ce soit le matin aussi pour réellement aussi suivre les réunions. Alors, notre soeur Carole était vraiment malade et elle avait des douleurs qu'elle a eu à pouvoir voir, je pense, à partir du bas de dos et jusqu'à la montée. Effectivement, c'était comme un courant électrique qui était passé dans dans son dos. Alors, elle, elle n'arrivait pas à pouvoir vraiment bien marcher. C'était tellement douloureux qu'elle n'arrivait pas à pouvoir s'éteindre. Alors, elle a cherché les hôpitaux. On disait toujours que les hôpitaux étaient toujours fulls. Et pour la recevoir, les gens, c'était aussi problématique ainsi. Et puis bon, elle a eu l'occasion maintenant de pouvoir avoir la possibilité qu'on puisse maintenant lui, le recevoir pour lui faire, je crois qu'on avait donné rendez-vous pour l'examen, le, effectivement. Euh, on avait fait des radios parce qu'on lui dit que c'était le problème euh, de patient, c'était l'arthrose, effectivement, donc ses euh, os, c'était donc problématique. Et Alors le nerf était tellement coincé, je pense que c'était cela et voilà qu'on lui dit bon voilà pour cela euh, d'après ce qu'elle m'a fait part aussi et que il fallait qu'elle puisse aller passer à un examen euh, pour euh, euh, je crois que les deux mais c'était un examen je pense c'est un médecin donc un médecin qui devait donc aller donc l'examiner et, et pour cela il devait porter un peu de vêtements, un peu pâtis, je pense c'était des pantalons, des choses comme ça, qui devait, parce que euh, ces messieurs monsieur, hein, donc le docteur devait donc l'examiner. Alors quand elle a entendu, qu'elle allait donc se mettre donc dans des vêtements comme cela, en pantalon, et pour permettre que le monsieur puisse arriver à pouvoir l'examiner, parce que je sais pas comment ils allaient faire passer les appareils, évidemment, comme cela. Alors là, ça a commencé à travailler son, son cœur et son esprit, son pensée. Et dit, Seigneur, les pantalons n'est jamais passé par moi. Je sais que je suis dans un état tellement douloureux, effectivement, qui nécessite des examens, mais la condition qu'on me pose, c'est là, Il faut que absolument je sois, euh, pantalonné, et, et puis que le monsieur puisse arriver à pouvoir m'examiner deux choses qui sont difficiles. Alors, il dit, Seigneur, moi, je ne peux pas arriver à pouvoir désobéir à ta parole pour les problèmes de mon bien que je sois dans une situation difficile, même pour bouger ainsi de suite. Alors, il dit, Seigneur, <rire> l'examen en question, à cause de ce qu'ils m'ont demandé, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas mettre le pantalon pour cela, effectivement. Mais j'essaie une chose que dans ta parole, tu as dit que tu es l'éternel qui nous guérit toutes nos maladies et je vais juste parce que ils avaient fait la radio, ils ont dit que évidemment ils vont aussi m'appeler lorsqu'ils verront qu'il y a le problème d'arthrose qui aussi arrive à pouvoir agir effectivement dans mon corps à cause des douleurs que j'ai, alors je devais aller à l'hôpital et puis l'examen effectivement qu'on doit procéder à cela, j'ai dit Seigneur tu es les dieux qui guérit Amen. moi je ne vais pas faire ce qu'ils m'ont demandé, je l'écoutais, j'ai dit c'est quand même extraordinaire alors il me dit « Bon, je suis donc resté au lieu d'aller à l'examen en question. Pour cela, je ne suis pas parti à cause de pantalon. » Et voilà que quelques temps sont passés. Je commence à pouvoir me regarder. Je tourne. Je me baisse. Je monte. Plus aucune douleur. J'ai dit « Notre Dieu est, est tellement bon. » Vous voyez, le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Et qu'on nous met parfois dans une, dans une condition telle que on doit arriver à pouvoir faire quelque chose que Dieu dit non. C'est pour voir effectivement qui nous sommes. Et voilà que notre sœur a eu à pouvoir, elle aussi, démontrer ce qu'elle avait dans son cœur. Et son Dieu a démontré aussi ce qu'il avait aussi pour elle. Et notre sœur, le Seigneur l'a guéri pour cela. Notre frère, effectivement aussi, m'a fait part de son témoignage de combien des années il avait un, un problème avec ses deux jambes, de, mais qui faisait des douleurs tellement aussi fortes, effectivement, aussi. Et euh, voilà, on lui donnait des médicaments. On lui a dit que ces médicaments, c'est un, un niveau tellement élevé. On ne peut pas ajouter, parce que les douleurs tellement on ne peut pas ajouter encore un autre médicament, effectivement, à ce stade où vous en êtes. Parce que c'est c'est la limite mais les douleurs étaient là et puis il s'en est souvenu en disant mais le Seigneur notre Dieu il a dit croyez en moi Amen. alors qu'est-ce que je ne peux que faire c'est de croire en lui alors comme il avait eu à pouvoir aussi aller en pharmacie chercher donc cette bouteille de médicaments il est venu avec il a mis dans la moire il a dit moi je ne vais pas toucher à cette bouteille Moi je vais avoir confiance au Seigneur Amen. Il est resté comme ça, deux mois, deux mois sont passés, deux mois, deux mois sont passés. Puis un jour, il s'élève, il regarde, il fait des mouvements, il fait tout ce qu'il a pouvoir faire, plus aucune douleur à l'intérieur. Ça c'est une grâce. Et aussi la foi dans le Seigneur, notre Dieu. Il est le Dieu de sa parole, il est vraiment le Dieu qui agit. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui Nous allons remercier Dieu pour ce qu'il a fait Et pour ce qu'il continue encore de pouvoir faire Nous voulons te dire merci Notre Père et notre Dieu Pour ce que nous avons reçu Et entendu aussi comme témoignage merveilleux Père de notre sœur Carole Et aussi notre frère Yvon, mon bien aimé père au oh Dieu De la foi, de l'amour qu'ils ont placé véritablement en toi Mon bien aimé père Tu les as aussi témoigné et prouvé aussi Que tu étais réellement le Dieu de ta parole mon âme te loue et te glorifie pour ta bonté, pour ta grâce et tes grandes compassions à notre endroit. Et jamais tu nous as abandonnés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous le voyons au travers de ton peuple, Seigneur, ce que tu démontres à quoi davantage, mon roi, que tu guéris. Merci réellement pour la délivrance aussi, la guérison que tu l'as aussi accordée, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je te loue pour cela, mon bien-aimé Père. Je te remercie Continue encore d'agir encore pour mon frère et pour ma soeur encore, mon aimé Père Saint-Dieu. Pour nous tous qui avons tellement besoin de toi, Père, nous comptons sur ta grâce et nous te remercions pour cela. Car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous devons jamais oublier une chose, que notre Seigneur est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui ne change pas. Nous pouvons changer, nous les hommes, et nous pouvons avoir beaucoup de faiblesses, certainement c'est vrai. Mais le Seigneur demeure toujours le même. C'est pour ça que dans toutes les circonstances, nous ne pouvons qu'avoir confiance en Lui. Dans les actes au chapitre 2, nous lisons les saintes écritures, comme cela vous savez, nous allons lire l'écriture que vous savez. Actes au chapitre 2, nous lisons à partir du verset 37, il nous dit ceci, après avoir donc entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, répentez Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ notre Seigneur pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez donc le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que les Seigneurs notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il le conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous donc de cette génération perverse. » Et ceux qui reçurent de bon cœur sa parole donc furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient donc dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Voulons te dire encore merci, Père, pour ce moment béni que tu nous donnes, de pouvoir nous tenir encore dans, dans ta maison, Père Saint, et de pouvoir lire aussi les Saintes Écritures, ta parole vivante, mon Soba dans laquelle se trouve réellement la vie, cette vie qui transforme aussi les êtres humains, mon soba. Oh Dieu, c'est une sémence vivante, mon bénémoine, Père Dieu, qui manifeste réellement aussi la vie et qui change l'homme, Père tu son Dieu, un homme mortel à un homme, Père tu Dieu, qui reçoit la vie éternelle, Père. Sois béni pour ta bonté, sois béni aussi pour ton amour, aussi, Père Tubissant, Dieu, pour ta fidélité à ta parole à toi, mon soba. Merci encore pour ces instants. Je t'ai demandé cela, Père, mon roi, au nom de jésus christ Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons l'impact que, que ces hommes qui étaient venus donc à Jérusalem ont eu à pouvoir réellement recevoir de la part de la parole que ils ont eu à pouvoir entendre effectivement de ceux comme aussi ils ont eu à pouvoir bien le répéter effectivement parce que ils ont entendu et au verset 37 la Bible nous fait savoir que ces hommes ayant entendu donc cette parole dont nous savons effectivement par la bouche de qui effectivement ces paroles ont été donc prononcées donc il s'agit effectivement de l'apôtre Pierre et l'écriture nous fait savoir que le cœur de ces hommes qui ont eu à pouvoir entendre cette parole, leur cœur a été vivement, en tout cas profondément touché au plus profond d'eux. c'est-à-dire que percé en fait, même s'il était dur n'importe comment, ses cœurs a été secoué au plus profond effectivement, qui a fait que même les racines qu'ils avaient effectivement des différentes traditions qu'ils pouvaient arriver à pouvoir avoir et ce qu'ils avaient eu à pouvoir avoir comme doctrine, même aussi aussi des enseignements qu'ils avaient reçus, cette, cette parole a secoué l'intérieur de ces personnes. C'est pour ça que ils se sont, écriés, comme l'Écriture le dit ici, on dit et ils disent, écoutez Très bien à Pierre, pas n'importe qui, mais à Pierre et aux autres apôtres ceci, hommes frères, que ferons-nous? Ils se sont adressés effectivement parce que regardez bien. <rire> C'était Pierre qui était en train de pouvoir parler, mais ils avaient eu à pouvoir vivre cette expérience en voyant ces hommes-là, tous ceux qui étaient effectivement dans la chambre haute, avec aussi... Parce que la Bible nous fait comprendre que il y avait dans cette chambre haute, effectivement, 120, qui s'étaient donc rassemblés, effectivement, là, effectivement pour pouvoir aussi être dans la prière. Et comme ils étaient donc rassemblés en cela, je pense que c'est cela dans le chapitre... Chapitre 1, quelque chose comme ça, je pense euh, je crois que c'est cela, oui. donc euh, voilà. euh, euh, euh, Je pense que c'est cela, oui. Voilà. Oui. Euh, verset, verset, verset 12, il dit. Euh, alors il retournait donc à Jérusalem, de la montagne, ah, non, c'est acte 1, pardon, verset 12. Alors ils retournaient donc à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était donc Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy. Euh, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les élotes, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun d'accord, persévérez donc dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec aussi le, le, le frère de Jésus. Et à ces jours-là, Pierre, donc, s'éleva du milieu d'eux, effectivement, vous connaissez cela, bon, et, et, et, nous pouvons, bien Pierre, voilà, donc, je suis là, voilà. Je suppose que c'est Mais voilà, si, si. Donc, verset 15, donc c'est cela. « En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et il dit, « homme frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été donc les guides de ceux qui ont saisi Jésus. » Vous vous souvenez de cela Donc, effectivement, que, ils ont donc donné effectivement euh, la liste, effectivement, plus ou moins de ceux qui étaient là par rapport au, à, à effectivement aussi aux apôtres, effectivement, qui étaient là, et puis avec aussi d'autres aussi qui étaient donc euh, parmi eux, comme on a cité les noms, effectivement, aussi de euh, Marie, ainsi de suite, effectivement, aussi et puis on nous dit qu'effectivement, qu ils étaient au nord environ de, de 120. Donc, c'est là que, pendant bon, qu'ils étaient donc rassemblés, comme le Saint-Écriture le dit, euh, verset 2 ici, chapitre 2, pardon verset 1, il dit, « Le jour dont la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc là, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient donc assis. Des langues donc semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sous chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors on voit bien que on nous fait savoir qu'ils étaient euh, aux environs de 120, il y avait aussi, donc, euh, des ceux qui étaient là, et la puissance de Dieu, donc, remplit, effectivement, la pièce où ils étaient. On lui dit bien que tous, et donc, furent remplis du Saint-Esprit, donc, sans exception. Que ça soit, donc, Marie, tout donc, tous, donc, c'était le même Esprit, effectivement, qui est descendu, qui les Complètement rempli, effectivement. et ils sont sortis en train de pouvoir, effectivement, comme on dit, donc s'exprimer ainsi de suite. Mais effectivement, quand les gens se sont approchés, c'est pi Pierre, effectivement, qui a eu à pouvoir également aussi commencer à pouvoir parler au peuple qui était qui était avancé, effectivement. Pour c'est pas la question, mais comment ces choses se passent que ces hommes sont ivres ainsi de suite, effectivement. Et c'est Pierre qui a eu à pouvoir prêcher donc la parole. Vous remarquez très bien que il était le seul à pouvoir s'exprimer. Et là, c'est quelque chose de particulier, effectivement. Il y avait plus ou moins 120 qui étaient là, comme la Bible le fait savoir. Après que Pierre ait donc parlé, effectivement, on nous a pas dit que euh, Jean ou, ou Jacques ont, ont eu à pouvoir, effectivement, parler euh, après que Pierre ait parlé. C'était simplement que dans les actes 15, effectivement, donc on nous a fait pas qu'effectivement, que là, après que euh, Pierre ayant parlé, Jacques prit donc la parole. Vous vous souvenez encore mais ici, effectivement, on dit simplement que c'est Pierre qui a apporté la parole, effectivement, comme vous le savez, dans le chapitre, chapitre 2, je pense que c'est cela, ou je pense que c'est cela, où on nous dit ici, verset 14, il dit, mais mais alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix, et leur parla en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Nous voyons que... Quand il a eu à pouvoir parler, effectivement, tous ceux-là qui ont eu à pouvoir entendre la parole de Dieu ont été tellement touchés. Mais regardez quelle réaction ils ont pu arriver à pouvoir avoir. Après d'avoir entendu, effectivement, aussi cette parole, la Bible ne veut pas que, ici, au verset donc 37, donc, paragraphe 3, je pense, paragraphe 37, après avoir dit ce qu'on a dit, « Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils ont posé euh, la question, pas à tout le monde, mais en fait, ils ont posé la question aux personnes qui étaient vraiment les personnes concernées. C'est important de comprendre cela, mon frère et ma soeur. Et vous pouvez voir qu'effectivement, que ces jours-là, c'est les jours de Pentecôte, c'est effectivement... Le jour, Dieu est notre, vraiment, il est vraiment précis, hein, le Seigneur notre Dieu, il, il nous montre les choses pour que nous puissions voir qu'il ne fait jamais d'erreur, et la manière dont il a fait, effectivement, au début, il fera la même chose. Et ils ont posé la question, et pourtant, il y avait 120, ces hommes-là aussi étaient remplis du Saint-Esprit. C'est écrit quand même. Tous remplis du Saint-Esprit et voilà ce qui est extraordinaire que après que Pierre ait parlé, il s'adresse simplement aux apôtres en disant homme frère que ferons-nous donc c'est Pierre qui répondit effectivement vous avez remarqué une chose merveilleuse effectivement là. quand Pierre a répondu, il leur a donné effectivement la réponse exacte Et regardez très bien ce qui s'est passé dans ces personnes en réalité ils n'ont jamais discuté ah non, non, non, non, non. Ils n'ont pas dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on a été qu'on a appris effectivement. Non, la Bible dit que leur cœur était vivement touché. Quand le cœur est vraiment touché, l'obéissance se souille. Il n'y a pas de discussion, d'explication. dit Mais d'abord, non, non, non, non, non. Parce que déjà, quand tu es convaincu, tu es convaincu pas par un homme, par le Saint-Esprit. Il te convainc lui. Parce que, voyez-vous, ils étaient dans la troncée. Mais il est possible comment ces hommes sont tous galiléens. Mais comment parlait-il, effectivement, dans leur langue? D'ailleurs, là, ça fait que l'intérêt a été touché. mais ce ne sont pas des hommes. Il y a quelques gens, effectivement. Donc, quand déjà ton regard est attiré vers le surnaturel, alors la conviction vient. Si nous sommes convaincus, alors nous sommes concernés. On sent qu'effectivement que ça, ça me concerne. C'est pour ça qu'il faut faire attention au regard que vous posez. Quand vous entendez, effectivement, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui vous touche, effectivement, effectivement, parce que c'est important, mon frère et ma soeur, Nous sommes dans un âge tout à fait merveilleusement particulier, parce que, ce que le Seigneur avait donc promis aussi, c'est que nous sommes en train de pouvoir vivre aussi, parce qu'il a dit, mais, dans les derniers jours, il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ben, nous sommes dans ce temps, effectivement, hein? Et comme il avait fait, le Saint-Esprit, lui, il vous conduira dans la vérité. C'est avec le vrai prédicateur. Bien sûr que oui. Parce que moi, je ne peux pas vous convaincre du péché. Non, monsieur. Mais dis, mais lui donc, il vous convaincra du péché. Parce que c'est la raison pour laquelle c'est merveilleux. Alors, voyez-vous ici, nous revenons. En... Voyez-vous ici, effectivement, que le cœur de ces hommes était tellement touché parce que qu'ils étaient dans le surnaturel, en fait. Il n'y avait rien qui était charnel, qui était en rapport avec le cousin, ou l'oncle, ou ceci, cela, ou je l'ai fait parce que mon cousin l'a fait, parce que mon papa a fait. Non, convaincu par le surnaturel qui était là, on dit, mais mais c'est vrai, d'abord, chacun d'eux, dit, mais mais ils sont tous galiléens. Comment est-ce que nous les entendons, chacun, dans notre propre langue, chacun, notre propre langue maternelle. Donc, ce qui veut dire que chacun était touché. C'est pas que c'était un groupe, non, individuellement. Donc, ils sont rentrés dans cette dimension, effectivement, on dit, mais, où le cœur a été, j'aime bien la vivement touché. Quand c'est vivement touché, on ne supplie personne. C'est d'ailleurs la personne qui vient vers vous dit, mais alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire, frère Dis-moi, est-ce qu'ils ont encore prier beaucoup Qu'ils ont prié Voilà cela donc. Quand, le, quand on est concerné, on se sent responsable. C'est sûr et certain cela. Voilà pourquoi que, quand Pierre l'air a dit, effectivement, ils n'ont pas dit, mais, mais, mais, mais répandis, bon, ben, je suis croyant depuis. Non, non, non, non, non, non, non. non. Il dit, tu nous dis ça, pas de problème. Et d'ailleurs, vous remarquez très bien que l'Écriture nous montre effectivement, dans les versets, ici, qui a suivi, les 41, et, et j'aime bien cette version que, que vous avez, effectivement, la vôtre, comment, c'est qui je m'y réfère souvent parce que c'est cela, la, la, la, la, la version appropriée que je trouve, que, qui est vraiment appropriée. Et c'est cela, où on nous dit, parce que bon, dans le mien, c'est pas comme ça, mais ici, il nous dit, as -tu, as -tu, oui, voilà, 41, écoutez bien, ceux, ceux qui reçurent de bons cœurs. Voyez-vous, c'est, toujours là. Qui reçurent de bons cœurs. D'abord, quand on a été donc touché vivement dans cette atmosphère où on se trouve, alors, notre cœur est disposé maintenant. Parce qu'il dit, mais, qu'est-ce nous, homme, qu'est-ce nous, effectivement. Donc, c'est, -ce que l'intérieur est disposé à pouvoir recevoir. Parce qu'on a vu ce que, ce que vous avez, ce que, comment ça fait de vous. Vous êtes des humains, on vous regarde, mais vous n'êtes pas des humains. Parce qu'un humain ne peut pas faire ce que vous faites. Ah oui, parce qu'un humain, s'il parle dans sa langue, on entend dans sa langue, effectivement, on demande un interprète. Mais vous, nous. Ah non, mais vous, nous. Vous parlez dans votre langue, mais je t'entends dans ma langue. Mon voisin t'entend en grec et tout ça. Non, il y a quelque chose de particulier. Ils étaient convaincus que ces hommes avaient vraiment quelque chose de différent des humains. Il dit, mais d'où vient cela Il dit, mais je vous l'ai dit. C'est ce Jésus que vous avez régné. oui. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être comme vous Parce que nous voulons ce Jésus-là. Ça, c'est toujours le point. J'ai pris que Dieu nous aide. Le point le plus central. Le point le plus important. Frères de Somme, là où Jésus n'y est pas, n'y soyez pas non plus. S'il si n'est pas les bienvenus, moi non plus, je suis pas les bienvenus. Mais oui, frère, parce que, hey, Seigneur, mon Dieu, Pierre lui a dit, dit mais, il a chassé, dit, mais dit, Pierre lui dit dit, Seigneur, où veux-tu que nous allions Amen. Amen. Tu as, tu as, tout ce que nous avons besoin. Quand tu parles de nos cœurs à nous, c'est la vie qui revient tu as les paroles de la vie éternelle. Tu nous chasses, mais je ne peux pas quitter quitter. Je m'accrocherai à toi. C'est la vie que tu m'as donnée. Que Dieu te bénisse, ma bien C'est la vie que tu m'as donnée. Je vais aller où La joie que j'éprouve, ce n'est que quand je suis dans ta présence. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de joie. La bonheur que je, le bonheur que je ressens, ce n'est qu'en toi. En dehors de toi, quel bonheur Parce que sur la terre, tout est éphémère. Vous voyez, frères et sœurs, alors là où il est le bienvenu, nous sommes le bienvenu. Là où on ne le reçoit pas, nous n'avons pas aussi à pouvoir y aller. Et c'est cela, effectivement. Alors, c'est ainsi qu'elle dit, dit mais ceux qui reçurent des bons cœurs, sa parole. C'est-à-dire, comme nous l'avons entendu, ces personnes-là, on ne pouvait pas les supplier. Ah, fais, tu vois, il faut que tu fasses pas, tu es devenir un fils de Dieu, fais-le. Non dans son âme, dans son cœur, il commence à prendre plaisir. Vous vous souvenez toujours de ces psaumes que nous répétons, non oui. Amen. Et donc, vous connaissez Psaume 1, non Amen. Si vous pouvez l'apprendre, voilà. et quand vous marchez, vous le répétez. Il ça, s'est pas en compagnie de mon cœur. Amen. Il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Il la médite toujours. Ah, il est comme un arbre. Oh, frère, tu marches avec ça, tu as toujours la victoire. Quelqu'un t'insulte, Dieu toujours, il, il marche. Mais vous savez, c'est toujours, c'est merveilleux, frère. Chaque fois que nous parlons de la parole de Dieu, nous sommes fortifiés. Amen. En fait, la Bible dit, hein, c'est un bouclier, en fait. Amen. Hein? Quand tu es entouré, les diables peut lancer ses flèches, mais tu passes effectivement. Amen. Il ne sera nullement hein. atteint. La Bible nous dit aussi que les noms de l'Éternel est une tour. Les justes et réfugiés se trouvent en hein? que Dieu vous bénisse. Donc ils disent que ceux qui reçurent de bon cœur sa parole. Et voyez comment l'Écriture clarifie encore la chose Effectivement, Nous voyons ici, effectivement, mais ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, qu'est-ce que c'est -ce pas ça Ils furent donc baptisés. Parce que Pierre l'a dit. Donc je ne pas calculer, non. Ça je le fait. Puisque j'ai vu que c'est la vérité, effectivement. Ils furent baptisés, il et en ces jours-là, ils étaient d'abord 120. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. 3000. 100, 200, 300, 400. Mon Dieu, que Dieu soit béni. En une seule prédication. Une seule. Dieu est bon. 3000 âmes pas des personnes qu'on invite, effectivement, dit bon, venez, jeune, non, nous, non, non, non, non, non, convaincu par la parole de Dieu. Et ils ont cru, effectivement, et ils ont été, parce qu'ils devaient que c'était vrai. Donc, 3000 mille hommes. Regardez très bien, frère et soeur. On nous dit que c'est 3000 mille hommes. C'est en fait, effectivement, quelque chose s'est passé. Le fait qu'ils ont reçu, là, ils ont d'abord été touchés et que la parole est entrée en eux. C'est là qu'on a vu, effectivement, qui ils étaient en fait. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions voir. C'est ça l'Église, mon frère. Voilà comment l'Église, effectivement, lorsque la parole est manifestée, elle s'identifie. Donc si toi, tu fais partie effectivement de cette Église, en fait, de ce corps de Christ, même si tu étais effectivement dans différents endroits, à gauche et à droite, effectivement, quand, c'est pour ça, frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions une chose, que le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas imparfait. Il est parfait. Il ne peut appeler ni attirer que ceux-là qu'il connaît. Mais si tu connu toi qui t'as attiré, même si tu as été dans des fausses doctrines, dans des fausses enseignements, on peut être égal à un jour, Un jour, mon frère, la parole t'atteindra. Pour quelle raison, mon frère? Parce que tu dois occuper ta place. Les diables ne vont emporter que les faux. Amen. Jésus emporte que les vrais. C'est pour ça, mon frère ma soeur, il y aura toujours des faux prophètes. Mais il y aura aussi toujours de vrais serviteurs de Dieu. Il pourrait y avoir des imitateurs. Mais les vrais, ceux que Dieu tient dans sa main, ils existeront toujours. Jusqu'à ce que le temps soit terminé. Mais regardez comme il nous le montre effectivement. Ces gens, quand la parole de Dieu a touché leur cœur, regardez d'abord ce que cela se manifeste pour que vous puissiez voir le caractère. Enfin, ne pas perdre le temps pour rien à discuter avec les gens, mon frère ma soeur. Ce n'est plus le temps de pouvoir perdre son temps. Quand ils ont entendu la parole de Dieu, regardez les signes. Ils n'ont jamais discuté. Ni même commencer à argumenter à gauche et à droite. Bon, est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est est là Non, non, non, non, non, non, non. Trois Ton 3000, Ces trois étaient comme un seul homme. Parce que quand ils ont entendu la parole qui a frappé leur cœur, parce qu'ils regardaient très bien que c'était pas que un truc de goût. Mais qu'est-ce qu'ils, non. Ça veut dire que chacun avait l'attention à tes, Dieu sait comment à tes enfants. Ça veut dire qu'il y a d'abord le surnaturel. L'attention est attirée. L'oreille. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il délivre le message. Ça rentre. Chacun s'est senti réellement touché dans son cœur et la soif s'est manifestée à l'intérieur. Que devons-nous faire? C'est pour ça, mon frère et ma soeur, si tu as toujours la nature de discuter la parole, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, je ne veux pas rentrer dedans, mais regardez, regardez maintenant ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Un véritable, même s'il était dans le monde ou dans les, dans les églises dénominationnelles, effectivement, c'était une manière ou d'une autre, il peut avoir avalé toutes ces choses-là. Mais lorsque le temps arrive, parce que je veux que vous compreniez une chose. Vous avez remarqué que lorsque nous avons parlé de la pluie dernière saison avec la sémence, vous avez vu comment effectivement les périodes, effectivement, avec les maïs, d'abord on a mis la sémence, et puis d'abord il y a des feuilles, des feuilles, des feuilles. feuilles. C'est parce que nous cherchons. Mais les feuilles sont quand même importantes. Avec les tiges aussi, effectivement. Vous comprenez Jusqu'à ce qu'à un certain moment, le feuilles et les tiges puissent sécher. Mais ils étaient importants pour porter quand même que... Ah Que Dieu te bénisse. C'est ça les dénominations. C'est églises dans lesquelles nous avons... Oui, bien sûr. Il a fallu qu'on soit quelque part, effectivement, pour quand même qu'on connaisse que Dieu existe, effectivement. Mais ce que Dieu cherchait, c'est que la sémence soit en toi est-ce que vous voyez cela Amen. Voilà, mon frère. Alors, ce qui veut dire que, vous remarquez très bien, que le <rire> signe que vous puissiez réaliser, que pendant que vous étiez, effectivement, là, vous étiez toujours, nous étions en train de visiter dans ces choses-là. Alors, je, vous, je voudrais vous donner une image, effectivement pour que vous compreniez comment Dieu fait les choses. Les petits poussins, les petits aiglons, parmi les poussins, vous allez remarquer qu'effectivement, que pendant qu'il était là, effectivement, il se croyait aussi, comme tous les poussins, Les, vous savez, les, les fermiers pouvaient toujours crier Poussin, poulet, poulet, venez manger, venez manger, poulet. Il entendait cela, venez manger, poulet. Venait, Et puis bon, tous les poussins sortirent pour manger les grains, tout ça, ainsi de suite, effectivement. Donc, les petits, vous suivez Le petit aiglon, lui, il se croyait toujours petit poussin. Parce que quand les fermiers appelaient Poussin, poussin, poussin, tout le monde, venez Et lui aussi, il venait comme poussin, poussin, poussin. Il Quand on allait, venez manger il se croyait toujours, petit poussin, même quand le fermier appelait. Mais les jours où l'aigle est venu, quand il a crié, la chose a été différente. Ce qui veut dire que nous étions dans les dénominations, nous écoutions ce que le prédicateur la disait, parce que c'était eux qui parlaient, mais en nous il y avait une voix qui était enregistrée Alléluia! Ces prédicateurs-là n'avaient pas cette voix-là! C'est pourquoi on y restait! Mais lorsque la voix est entière, là, quelque chose s'est passé au-dedans, monsieur. Il fallait que ça soit la voix! C'est pour ça la limite. Mes brebis entendront ma voix. Et quand on entend cette voix-là, c'est pour ça que vous n'avez pas discuté. Il dit, mais c'est quand même ça, toucher mon âme! Qu'est-ce qui a touché ton âme C'est la voix. Amen. Eh oui, mon frère et ma soeur. Vous remarquerez que quand cela a rétenti comme cela, tu n'as pas discuté. <rire> tu es resté comme ça, tu dis, non, non, non, non. non. Là, je suis convaincu. Mais, mais, mais, mais c'est dans mon intérieur, qui s'amour que c'est si vrai. Amen. Je suis... Est certain vous savez que on dit que toutes les promesses ont été faites à abraham et à sa postérité pas à ses postérités comme c'est les plusieurs mais à sa postérité c'est-à-dire à Christ et nous nous sommes devenus la postérité d'abraham par la foi en notre Seigneur vous voyez ce que la foi en Jésus Christ le Seigneur a fait de nous, ce que la foi en Lui a fait que nous devenons fils des dieux. Est-ce que vous comprenez? Bon. Alors, vous remarquerez une chose. Que Abraham, quand on regarde dans les scènes Écritures, on dit qu'il est le père de la foi. Vous vous souvenez? Oh oui. Et je suis certain, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont aimés à cause de leur père. Ce qui concerne donc l'élection. Regardez maintenant quelque chose de merveilleux. Lorsque le Seigneur notre Dieu, Abraham était aussi dans un pays, comme vous le savez, idolâtre et tout ça, si vous voyez, il y avait pas. Mais quand Dieu a appelé Abraham, la question que je vous pose ici, est-ce que Abraham a discuté? Est-ce qu'Abraham a argumenté? Non, monsieur. C'est ça, le signe d'élection. Ah oui. Quand Dieu t'appelle toi, frère. Parce que, il nous a montré, personne ne peut dire, oh, Seigneur, je ne savais même pas très bien. Non, monsieur, il vous enseigne. Il nous a montré dans les scènes Écritures ses propres caractéristiques, même dans l'Ancien Testament, ses propres caractéristiques de ceux qui sont réellement à lui. Quand lui, il s'adresse à eux, différemment, même, nous avons vu aussi l'exemple aussi avec Caïn Est-ce que vous suivez Quand Dieu s'est adressé à Caïn Caïn en a cure avec ce que Dieu lui a dit. Il a fait exactement ce que lui voulait faire. Alors que Dieu lui a parlé, effectivement. Mais toi, c'est différent. Quand Dieu a déjà ouvert quelque chose au-dedans et que tu entends la voix de Dieu effectivement, comme Abraham l'a entendu, il n'y a pas de discussion. Amen. Amen. Non, c'est quelque chose de... Parce que regardez bien, ça, on nous montre comment l'Église a commencé à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, aucun de, de 3000 n'a discuté. On a dit à Pierre, comment est-ce possible parce que nous avons toujours appris, mais tu viens nous parler du de, de baptême. Non, personne On a discuté. Chacun était convaincu. En fait, là, nous voyons que même l'écriture va plus loin et dit, mais tous ceux qui croyaient n'étaient qu'un cœur, qu'une même âme. Ça montre qu'effectivement, que c'était l'église, donc, l'épouse, l'élection, les élus, messieurs. Pas ah, de discussion en rapport. Oh, regarde, regarde. Un rapport avec les saintes, c'est Avec la parole, non. Parce que, il végétait dans différents endroits, effectivement. Quand la voix a retenti, c'est pour te prendre toi, pour te placer à ta place. Quand tu es placé à ta place, tu vas discuter pourquoi Tu te sens qu'effectivement que c'est à l'endroit que tu devais être. Pas de discussion. Donc, ça dit que là, à ce moment-là, tu commences à jouer ton rôle. Eh ah oui, les jours de Pentecôte, mon frère et ma soeur, c'est j'aime Dieu, j'aime Dieu. Il est bon. Pierre ne pas dit, vendez vos affaires. Non, non monsieur. Et a été placé à leur place. Chacun joue son rôle. Nous l'avons entendu, non Les œuvres que le Seigneur Notre-Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Hum. Non. Par contre, regardez ce qu'il y a comme réaction. Ah, on nous dit que... Hum, il persévère. Est-ce que vous suivez Dans quoi est-ce qu'il persévère ça c'est, je veux que vous voyez un peu beaucoup mieux les choses, hein, que les yeux... Sous, ah, c'est 22h, oui. Que vous ouvriez un peu bien les choses, dis, <rire> Ma sœur Marie Chantal, c'est ça le problème, nous courons toujours après les temps. Que vous ouvriez bien les choses, vous croyez, il, il dit, mais la Bible dit clairement, et quand elle s'exprime, posez-vous la question, effectivement, de qui l'on parle. Ce n'est pas de tous les chrétiens. En fait, de tous le, les croyants, pardon, de tous les croyants. Non, non, non. Ce sont des peuples particuliers. Parce que tous les autres ne sont pas concernés. Ceux-là, ils étaient d'abord convaincus. C'est ça le problème, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce qui vous a convaincus Parce qu'il faut d'abord reconnaître ce qui vous a donc touché le cœur. Oui. Alors, <rire> c'est pour ça que nous avons lu avec vous dans le mais il dit à Pierre et aux autres. Non, tu peux le dire aux autres Apôtres, pas aux autres frères et sœurs. Et pourtant, il y en avait 120. Non, non, non, non, non, non. À ah, Pierre, c'est écrit, non Et aux autres apôtres. Les frères, il y en avait beaucoup. Aussi, rappelez-vous, il y en avait beaucoup. Mais qu'est-ce qui a fait que cela... là <rire> puissent arriver à identifier seulement les apôtres il n'a pas dit, oh, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, oh, il dit, la Bible, nous Alléluia, Dieu, parce qu'il est pression, on peut dire, ah, oh, frère, non, non, ici si bien, il dit, mais, et il dit, d'abord, il dit, après avoir entendu ce discours, il sur le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres frères, non, aux autres apôtres, hommes, oh, frères, que ferons-nous? <rire> oui, il y a c'est très important. Chaque chose qui est écrite, que le Seigneur a permis, c'est d'une importance capitale pour nous, pour nous, pour nous. Parce que nous sommes comme Samuel. Et Samuel ne laissait pas tomber aucune parole de l'Éternel. C'était important pour lui, chaque parole que Dieu disait effectivement. Ah oui. Et, et cette nature, effectivement, doit être une nature de véritables enfants des dieux. C'est pour ça que vous remarquerez très bien qu'on nous dit que il persévéraient, nous lisons avec vous ici, hein, et oui, il persévéraient dans quoi ah, Dans l'enseignement de qui Voilà comment l'église a été au début. Est-ce que vous suivez donc, depuis les débuts, effectivement, de l'Église, parce que, frères et sœurs, c'est dans l'exact qu'on a vu comment le Seigneur lui-même qui avait dit, je bâtirai mon Église, qu'il a bâti son Église. Et nous voyons comment cette Église, effectivement, a commencé et comment elle a continué à pouvoir opérer. Donc, depuis les débuts, on nous montre effectivement la nature et les caractéristiques en fait de l'Église c'est-à-dire de l'Épouse vous me suivez bien donc si toi tu es donc dans l'Église et que tu fais partie de cette épouse en fait il y a quelque chose de tout à fait particulier qui doit se manifester aussi en toi parce que l'Épouse de ce jour-là la Pentecôte et de la première ne peut pas être différente de la dernière c'est une épouse. Est-ce que vous comprenez? Même D'ailleurs, Vous voyez comme, comme, comme, comme ils étaient, n'est-ce pas? Ces jours-là, ils étaient tous ceux qui croyaient étaient. Ah, il y un même cœur. Une même. Vous suivez bien ce que vous dites? Le Seigneur, dans Jean 17, il a prié. Ah, je veux qu'il soit un comme toi et moi. N'est-ce pas bien? Et je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront Amen. en moi, Amen. par leur parole, afin qu'ils soient tous. Amen. Voilà, monsieur. Un même cœur. Une même âme. Oui, monsieur. Donc c'est possible. C'est 100% possible. Ce n'est pas une histoire. Nous avons la preuve. Mais regardez comment cela, ça travaille effectivement pour voir que la nature qui est en toi, parce que Dieu veille sur. Ah, que Dieu soit béni. Amen. Vous vous souvenez qu'il a dit qu'il va se présenter à lui-même sans tâche, ni ride, ni rien de simple. Irréprochable. Amen. Question. Alors, oui, il a pourvu aux moyens nécessaires. La nature de l'épouse, il a dit il persévérait dans l'enseignement, pas de n'importe qui, des apôtres. Alléluia. Amen. Et vous savez ce que l'écriture dit effectivement dans Ephésiens chapitre 2 Regardez. Ephésiens chapitre 2, regardez. Ephésiens chapitre 2, <rire> il nous dit ici il nous dit <rire> souvenez-vous qu'en ces temps-là vous étiez en ces temps-là sans Christ sans sans droit de cité, étrangers aux alliances et tout cela, sans Dieu, sans Allemagne. vous connaissez cela non mais verset 19 il nous dit ainsi donc ça c'est nous sommes dans les éphésiens hein. ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints Jean de la maison de Dieu oui. Maintenant écoutez bien le verset 20 Alléluia. Vous suivez Amen. Vous avez été édifiés sur quoi oh, Dès qui Voilà mon frère et ma soeur C'est important que nous comprenions Effectivement ce que l'église est Amen. Et comment effectivement aussi L'église effectivement elle avance mm -hmm. Et comment aussi Elle croit Bien sûr monsieur C'est à dire que comment elle, elle, elle, elle, elle, elle manifeste sa foi dans quoi elle croit, effectivement ah, oui. C'est absolument nécessaire, mon frère et ma soeur. Il persévérer dans l'enseignement des apôtres. Vous pensez que Dieu change sa façon de pouvoir faire les choses Non, jamais Dieu ne peut changer. Ah oui, je que vous me regardez, j'ai pris Dieu que vous puissiez avoir le cœur ouvert pour saisir les choses et croire. Ne perdez pas votre temps à toujours être là si à entendre et puis à la fin, vous allez partir avec les dénominationnels. Ce qui est particulier avec les pauvres, ce que Dieu lui a donné la grâce d'avoir l'attention je voulais montrer ici dans les scènes écritures. Vous pouvez douter, mais douter de vos doutes, mon frère et ma soeur. Je vous ai montré dans les scènes d'écriture, effectivement, comment un homme, Abraham, Dieu lui parle des mots. Et puis, après des années sont passées, Dieu lui vient lui dit, donne-moi ton propre fils. Vous avez remarqué ça Il n'a pas discuté. Alléluia. Il n'a pas argumenté. Oh, tu es les dieux, comment tu peux me demander ça comme un, un faux Abraham qu'on demande dans les dessins animés ou les choses de la qui hey, hey, dieu, tu y as parlé, comment tu peux faire Tu n'es pas Non, non, non, non, non. Abraham n'a pas été comme ça. C'est pour ça, faut faire attention à ce que vous montrez à vos enfants, sinon va avoir des choses qui ne sont pas bonnes, effectivement. Et quand c'est faux, vous le corrigez. Sinon, ils vont voir les scènes que j'entendais. Ah, moi, quand j'étais petit, j'ai vu un dessin animé de Moïse. C'est tout ce que j'ai gardé. Il dit Non, non, non, non, il faut lire le, le Moïse de la Bible. Oui, parce que c'est lui qu'on vous a fait des animé, C'est un autre. Je crois que la plupart sont comme ça. Ils ont gardé Moïse de, de, de, de, de, de Cécile Bidemaille, celui-là qui nous montre souvent là les dix commandements. Ah, Ramsès, avec ses Mais ce n'est pas comme ça. Lisez bien. Mais c'est vrai. Lisez bien. Misez bien les choses, effectivement, comme cela se doit dans les Saintes Écritures. Donc, nous comprenons, et comme nous le voyons, effectivement, comme les Saintes Écritures nous, nous le démontrent, c'est absolument nécessaire. Et il nous dit que vous avez été édifié sur le fondement des apôtres. Et comme nous le disons, effectivement, c'est absolument nécessaire et important pour nous de nous poser la question de pouvoir savoir comment a été L'église. Comment l'église a eu à pouvoir réellement marcher Comme nous disons, le Seigneur ne change pas sa façon de parler, de faire les choses, effectivement. Et puis, ce qu'il a donné comme caractéristique aussi à ses enfants, c'est l'attention nécessaire. Dans tout ce que Dieu a pu dire, effectivement, à Abraham, effectivement, il lui avait dit une chose qui s'est passée un peu inaperçue. Il dit En ah, Isaac, il y aura pour toi une postérité. Ce pas rentré ici, se sentir là-bas. Non, l'homme, non, Dieu soit béni. L'homme a entendu, il dit, ah, Dieu m'a dit que j'aurai Isaac. Je suis vieux, mais il m'a dit que j'aurai Isaac. Et puis il a ajouté que de cet Isaac-là, tu auras encore une postérité. Eh oui. C'est pour ça que quand Dieu est venu pour dire à Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique là. Il savait que c'était un Dieu de sa parole. Bien sûr que oui. Il avait bien prêté attention à ce que Dieu lui a dit. Toi aussi, tu dois être très, très attentif. Ça ne sert à rien de venir là toujours distrait. « Frère, vous, vous perdez votre temps pour rien. » Je viens, c'est vrai que nous tous avons des problèmes, que ce soit des santé, d'argent, etc. On a des problèmes. Mais quand je suis là, c'est pour avoir la réponse à mes problèmes, à savoir ce que je dois faire demain. Il ne faut pas venir comme un touriste ici. Ça ne sert à rien. Tu sacrifies, tu rien, ça ne sert à rien. Je viens pas Seigneur, je sens que c'est important. Aujourd'hui, je dois avoir quelque chose. Parce que j'ai laissé des problèmes. Je veux que quand je rentre à la maison, je rentre avec quelque chose de plus. Qui dit que ces problèmes ici, il n'a plus de place chez moi à la maison. Comme nous l'avons dit, souvenez-vous, comme nous avons eu à pouvoir l'entendre, je crois que c'était dimanche et les dossiers de 2020. De 2020 ne les portaient plus jamais dans 2021. Oh, j'avais un problème avec ma soeur, avec mon frère. Ça c'était dans 2020. Donc 2020 passe avec tous ces dossiers. Maintenant, nous commençons une vie nouvelle. Nos relations doivent, pour l'amour de Dieu, frère, nos relations doivent changer. Si toi tu portes les dossiers 2020, en 2021, tu vas les porter encore en 2022. Et puis en 2023. Mon frère, où veux-tu? Tu vois, c'est son. Et puis, et puis évidemment, vrai, si tu ne si t'es pas débarrassé de tous les dossiers de 2020, tu vas encore ajouter encore les 2021. Vous savez, ce que ça va être, c'est une montagne. Tu vas aller avec Avec la montagne. Nous, on doit être léger pour partir. Oui. Donc, tout ce qui en 2020, je le brûle. Je dois me dégager léger. Seigneur, vous savez, c'est comme chez moi, à la maison. Ce matin, on a son... Oui, monsieur, mon bébé, t'es là. Je connais Vous connaissez en flamme, effectivement. Eh... Et le monsieur rentre donc à la maison, il regarde, et puis il lui pose la question. Il dit euh, où se trouve le compteur. Et là, on voit dans la cave. Alors que le compteur n'était pas dans la cave. Et puis comme vous savez, les caves comment c'était rempli, Le monsieur est entré là-bas dénager entre les cartons. Il dit, mais si je vois que c'est je vois que le compteur de gaz, où se trouvent les compteurs d'eau. Vous allez comprendre pourquoi je parle de compteur d'eau. Et, et puis il me téléphone, papa, vous me dit, mais mon ça se trouve en dessous de l'évier. Il dit, menir, menir, menir, je dis, oui. il. J'ai dit, oui, no, le compteur est là. J'avais un vieux compteur. Alors, toute l'année, je ne sais pas combien d'années ça, ça a dû compter. Et aujourd'hui, on est venu m'enlever le compteur de passé, le vieux. Oh, et puis oui, aujourd'hui, on a levé tout mon compteur avec tous les chiffres, tout ça, beaucoup, beaucoup. Vous savez, le compteur qu'on m'a remis 0 0, 0, 0, 0, 0, Donc, les dossiers de 2020. Je commence avec zéro, zéro, zéro, zéro, zéro. Mon frère, dit, oui, pour l'amour de Dieu, brûler tout 2020. Avec tous les problèmes, les discussions que j'avais avec mon frère, j'ai eu des problèmes avec frère, avec sœur, nous en avons eu tous dit, Seigneur, on a te confessé, on passe en 2020, que 2020 part avec tout ce qu'il avait. Nous gardons les bonnes choses, mais les mauvaises circulent loin. D'ailleurs, brûlé, disparu. Maintenant, en 2020, en 2021, <niassant> nous rentrons avec 0-0, 0-0 problème, 0-0 conflit, 0-0 rancune. Monde... Comptez à zéro. Amen. Quand je vois, oh, tu sais de... qui, qui m'a fait ah, comptait 0-0. Tu te souviens plus de ce qu'il hey, a fait Quel frère m'a fait Compteur, 0-0. Regarde oh, mon compteur. 0-0. L'intérieur, 0-0. Je ne vois pas qui m'a fait quoi. Les diables ne sauraient plus vous tenir, mon frère. C'est une année pour nous de persévérance à bien faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, mon frère et ma soeur, qu'il vous soutienne pour que vous puissiez comprendre que l'épouse demeure dans ce que les Saintes Écritures ont dit. Et pour que vous puissiez comprendre, c'est tellement si important. Je termine. Oh, il est à 20 46 <rire> C'est important, frère. C'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire pour nous en tant que l'épouse de Christ. Nous ne sommes pas comme tous les autres frères. C'est pour ça vous pouvez voir qu'il y, y en a de ceux qui viennent avec des versions dans le message. C'est normal qu'il y ait des versions. Parce que Satan ne peut pas laisser les choses comme ça. Il faut qu'il ajoute en fait son piment à gauche, son truc à gauche, à droite, effectivement. Et tous ceux qui aiment aiment bien. Il doit venir, il connaît. Celui-ci, il aime trop salé. J'ajoute un peu plus de sel. Celui-ci, il aime plus un peu plus de piment. J'ai un peu de piment ici. C'est comme ça qu'il est. Donc tout ça, tu vas trouver qu'il y a tout un tas de Et chacun trouve son goût. Mais nous, on ne doit pas trouver notre goût. On doit trouver. C'est la vérité. On doit trouver la nourriture comme Dieu l'a préparé du bruit ni trop salé, non. ni trop piquant, oui. ni trop, trop, trop, trop, oui. toujours au même niveau oui. comme oui. Dieu l'a dit effectivement. C'est que je termine. C'est la raison pour laquelle vous voyez que Dieu est un Dieu qui est précis. Vous savez quelle est la promesse que Dieu avait faite pour cet âge Il a dit que je vous enverrai qui ça Il les prophètes. Qu'est-ce qu'il va faire Regardez. Regardez dans le livre de, de Malachie. C'est ce qu'il a donné. Ah, les prophètes, les prophètes. Les gens parlent des prophètes sans comprendre effectivement pourquoi. Qu'est-ce qu'il en est effectivement d'une certaine manière ou d'une autre. Dans Malachie, regardez très bien au chapitre. je pense que c'est cela, oui. Malachie, je crois que c'est cela, oui. Regardez. Malachie 4, il nous dit, verset 5, il dit, « Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand, redoutable, qu'est-ce qu'il fera Il ramènera le cœur de père à qui Ça, vous savez, c'est pour Jean-Baptiste. Dans Luc, on l'a déjà vu, ce n'est-ce pas Maintenant, pour nous, il dit, et quoi Et le cœur des enfants à qui Qui sont nos pères Les apôtres, monsieur. C'est pour que nous revenions sur le fondement, là où se trouvaient les apôtres. Revenir à l'enseignement, pas de qui que ce soit, mais l'enseignement des apôtres. C'est là que nous, nous devons réellement aussi comprendre qu'est-ce que Dieu cherche. Je vais vous poser la question de pouvoir savoir où se trouve l'enseignement des apôtres. Ah, vous comprenez Donc, Ma question, c'est à tout le monde que je pose, effectivement. Hein, tout le monde, parce qu'il s'agit ici, je pense que tous ceux qui ont eu la grâce de pouvoir connaître ce que Dieu fait dans cet âge ont dit, gloire à Dieu, Dieu nous a visités, effectivement. Mais si Dieu a envoyé des prophètes, c'est pour amener le cœur des enfants. Alors père, est-ce que vous suivez? Nos pères, c'est qui ça? Ce sont donc des. C'est comme ça, ça a été l'Église, non? Au début, parce que nous sommes l'épouse, non? Donc Dieu doit connaître. C'est ce qu'il avait au commencement. Et bien à la fin. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, je vous pose la question de savoir où se trouve donc l'enseignement des apôtres? Parce qu'on nous dit ici que il persévérait dans quoi? De qui ça? Voilà la question. Maintenant, je veux que vous me montriez où se trouve l'enseignement des apôtres, afin que je puisse y persévérer. Amen. Parce que c'est ce à quoi l'épouse est censée pouvoir être. C'est là les le signes que je suis... Parce que, regardez mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être l'épouse sans te référer à ce que Dieu a dit. Regardez une chose. Parce que ça, c'est quelque chose que Dieu a placé à son épouse. Vous avez... Okay, Dieu. Oh, pardon, les temps. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. <rire> ah là, là, là, là, Vous vous souvenez dans les scènes d'équitudes, dans un petite peu effectivement, ce que le Seigneur disait. Vous vous souvenez Vous vous souvenez, frère Bon, regardez, vous vous souvenez, mais regardez bien. Ça, ça je vais vous lire rapidement, et puis bon, on va prier parce que les temps filent vite. Oh là là. Quand on termine, mon grand, moi, tu chantes et puis tu les demandes, hein, vu que... À moins que tu les requêtes encore de prières, peut-être. Oh, <rire> <rire> oh, oh, oh, oh, prière. Alors, écoutez bien, regardez bien chapitre 2. Je vais, je vais vite m'arrêter. Chapitre 2, pour les écoutez bien ce qu'il dit. Et qui, à l'ange de l'église de fées, c'est l'épouse, non Donc, donc l'église de fées, donc, c'est l'épouse. Vous suivez Il dit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail est ta. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous allez voir pourquoi. Ah oui. Il dit, je sais que tu ne peux supporter qui et qu'est-ce que tu as fait? Qui se disent qui Voilà, monsieur. Pourquoi? Parce que ils avaient eux l'enseignement des apôtres. Donc ceux qui venaient, on les éprouver, effectivement, mais, mais qu'est-ce qui vous êtes effectivement par rapport à ce que vous dites, effectivement, d'où vous avez tiré ça. Oh, je suis prophète, je suis ceci, ceci. Mais c'est très bien. Mais dis-nous, qu'est-ce que Dieu t'a donné Amen. Parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose qui est différent des apôtres. Parce ben que là le fondement, mais c'est vrai. L'apôtre Paul a dit, mais j'ai posé un fondement. Amen. Comme un sage. Que celui qui bat dessus, face. Attention. Est-ce que vous suivez donc, nous comprenons qu'effectivement, il est nécessaire. Maintenant, toi, mon frère, je termine, hein, pour ne pas en faire pas mal, votre, votre attention, un tout petit peu. Toi, mon frère, toi, ma soeur, aujourd'hui, toi qui bois à toutes les soupes, à gauche et à droite, à tous les ateliers possibles, pose-toi la question. Non, c est, c est, ça, c'est donner aux autres. Nous voyons ici que la Bible nous fait comprendre que ce que le Seigneur a dit appeler comme son épouse, qui vient chercher, il persévérait toujours dans l'enseignement de qui si, Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Dans l'enseignement de qui des apôtres. des apôtres. Je parle bien de la Bible, il faut bien comprendre, mais qu'on comprenne bien. Donc, l'enseignement des apôtres ici. Bon, maintenant, je pose la question mais où est-ce que vous pouvez, où est-ce que je peux trouver l'enseignement des apôtres pour que je puisse y persévérer parce que quand tu fais pas de l'épouse, cette chose est en toi. Amen. Ah oui, bien sûr que oui. oui. <rire> Et oui, parce que... il dit je ne prie pas seulement pour eux. Amen, amen. Pour amen. ceux qui amen. croiront en moi, oui. par leur... <rire> C'est important ce que ces hommes ont eu. Hein. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je suis hey, Seigneur mon Dieu. Répondez-moi à cette question-là. pensez y mais où est-ce que moi je dois trouver l'enseignement des apôtres Parce que en tant que l'épousie, je dois persévérer dans cet enseignement-là. Ah, tu es bon. Hein Maintenant, pour vous montrer quelque chose, afin que vous puissiez voir comment est-ce que l'esprit dans le véritable se trouvera et comment il agit. Votre attention, s'il vous plaît, sœur, votre attention, ne fût-ce que pour cet instant, si je vais m'arrêter, puis on priera pour vous pour que vous puissiez pas, vous arrivez tôt chez vous à la maison. Je crois qu'il ne passe dans les environs. Regardez une chose. Vous vous souvenez, je crois que c'était une période d'estrasse, quelque chose comme ça, je pense, et c'était une cette, cette, cette période, effectivement, où... Attendez, je pense que ça doit être... Euh, attendez un instant, parce que euh, je dois voir si c'est là pour ne pas... Euh, je suppose que c'est cela. on attend nous voir. Mmh. Ah, ah, ah, ah. Et voilà, c'est cela. Regardez, la première, Ezra chapitre 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin en fait que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vivre-voir et par écrit ses publications dans tout son royaume. Vous connaissez cela ainsi passe Cyrus roi de Perse. L'éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir, quoi Une maison aussi à Jérusalem, aussi en Judan. Qui d'entre vous est de son peuple Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem et bâtisse la maison de l'éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Maintenant, vous remarquerez très bien qui d'entre vous et de son peuple. Ils sont donc partis. Vous vous souvenez Pour aller donc bâtir la maison. Et vous savez, humainement parlant, je vais vous laisser partir. Humainement parlant, quand on sort de la captivité, qu'on veut bâtir la maison de l'éternel, ben, on va quand même trouver un endroit qu'on trouve que c'est bon. Cet endroit, il est vraiment dégagé, très bien. Et puis on dit, bon, ici, on va quand même bâtir cette maison pour que nous puissions louer en Dieu. Parce que la première, on l'avait toute détruite. Donc on trouve un terrain et puis on dit, bon voilà, faisons les plans pour qu'on puisse quand même avoir quelque chose qui concerne Dieu ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait, humainement parlant. Est-ce que vous comprenez Quand c'est quelque chose que l'homme veut faire, et c'est comme cela qu'on agira en fait, effectivement. Mais quand c'est Dieu qui est l'auteur, et que vous, vous êtes concernés dans ce que Dieu. C'est pour ça qu'il a dit bien qui d'entre vous est de son peuple Pas un étranger. Non. Alléluia. Mais de son peuple. Parce qu'en dit son peuple, il y a quelque chose qui est comme attache d'abord l'alliance avec ses dieux par la circoncision. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai pris pour vous deux minutes encore. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Et j'ai dit bien, si c'était l'être humain, donc, nous avons, nous voulons faire, c'est pour ça que nous disons, nous voulons faire, et ben, on va trouver un terrain, on va bien terrasser, et puis on va creuser, pour voir si, ici, on va mettre la place pour la chair, on va tout faire comme ça. Puis on dit, bon, on rentre, mais non, on va louer Dieu, l'éternel, effectivement. Mais quand c'est Dieu qui est l'auteur, alors Dieu conduit les choses à sa juste manière, façon. Mais regardez très bien. Ils sont sortis, comme nous avons effectivement, que quand tu es des dieux et que tu fais partie de l'épouse, cette chose-là dans ton âme, effectivement, doit se trouver. C'est quoi, effectivement Il persévérait. Tant pas autre chose. Ah non, monsieur. J'aime Paul qui dit, pour autant que vous demeuriez. Ah, ah, bien sûr que oui. Ah, ah, ah. Il a dit, mais je vous ai enseigné comme je l'ai aussi reçu. J'ai reçu de qui ici Mais du Seigneur que je suis venu comme ça. Donc, le même Seigneur qui m'a enseigné, qui vous enseigne, effectivement, il vous conduit à persévérer dans l'enseignement. Bon, écoutez maintenant. Alors, quand ils sont rentrés, effectivement, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas été chercher un terrain où espacer comme cela leur plaisir, effectivement, pouvoir creuser, construire les trous. Non, monsieur. la Bible dit qu'ils sont allés chercher où se trouvait l'ancien fondement pour bâtir des dessus. Nous ne pouvons pas partir sur notre parti, partir sur du nouveau fondement. C'est sur l'ancien fondement. Oui. Vous avez été édifié sur quoi Sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ce n'est pas une répétition, mais la parole est en vous, pour que quand vous marchez, vous méditez à cela. Il dit, Seigneur, quand on te dit, un tel prophète a dit, ou dit tu dis, alors tu te dis, mais que disent donc les saints Voilà Alléluia Ça, c'est permanent Amen. Oui. Amen. Parce que beaucoup de gens sont ignorants. Ah, nous, nous sommes, vous parlez, mal non non non, non, non, non, non, non. On a posé la question au messager prophète. On oui. oui, mais, oui, mais tu seras jugé. Il a posé la question. Il veut dire Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je suis prophète messager du de dernier heure. Pas de problème. Jugez. proche je passe comme une lettre à la poste. Non. Il dit Attendez. Est-ce que. Beaucoup oublié, est c'est que Paul sera jugé Oui, bien sûr. Il dit Mais est-ce que Pierre. Oui, il dit Est-ce que Pierre sera jugé Il dit Bien sûr que oui. Il dit Alors, tous ceux qui ont cru ce que Paul a prêché, s'ils sont acceptés par Dieu, eh bien, les miens aussi Alléluia. seront acceptés. Eh bien, pourquoi Parce que moi, je prêchais comme... Paul, Paul c'est tout. aussi c'est qu'il y Bien sûr, frère, bien sûr, ma soeur, frères et sœurs, C'est pour ça que quand ce sont des étrangers... Vous n'avez pas écouté les étrangers parce que vous étiez là-bas, ça vous a rien fait. Mais, mais quand la voix du Seigneur a retenti pour toi, tu ne pouvais pas rester. C'est pour ça que, même dans ce, ce disait-il qu'on dit, des messages, effectivement, que quand ça devient comme une dénomination, où il y a l'idolâtrie, effectivement, l'avoir étendu chez toi, sors de là, je ne suis plus dedans. Jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça que la persévérance, vous n'avez pas vraiment prêté attention, regardez, c'est quelque chose de très important. Mais savoir persévérer dans la chose du divine, parce que dit, mais vous avez besoin de quoi ah. Afin qu'après avoir commis la volonté, hein, de celui qui vous a appelé, vous obteniez ce qui vous a été donc, promis, la paix, vous voulez, je vous, vous lise encore notre écriture? Vous acceptez? Alléluia. Vraiment, vous acceptez? Vous acceptez, ma soeur Alléluia. Vous acceptez été Je Vous permettez? Oh, j'ai, encore Apocalypse au chapitre 3 pour que vous compreniez maintenant pourquoi le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions euh, ouvrir nos yeux et comprendre cela. Alors regardez bien. Chapitre 3, maintenant je suis dans l'acte ici, chapitre 3, puis on termine finalement. Chapitre 3 d'Apocalypse, il dit ici, il est ici, la, verset, verset, verset, verset, verset Verset verset, voilà, verset 10. Il dit. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve, Corona compris. » Oui, monsieur. Oui, madame. Corona compris. Qui va venir sur le monde entier pour faire quoi Éprouver les habitants de la terre la terre entière, ils ont le masque. Mais toi, tu sais où tu te tiens. Lève-nous, nous allons prier. Parce qu'il vit. Je ne rien à craindre See you.